Salut les rôlistes, on se retrouve pour la question numéro 10 de RPG A Day 2017 La question est Quel jeu mort voudriez-vous voir renaître Alors euh, d'abord je suis pas tout à fait d'accord avec cette question Parce que pour moi un jeu de rôle Ça, ça, ça, ça meurt pas spécialement Du moment qu'on qu a toujours euh, Le livre de base Que ce soit en tête ou, ou physiquement euh, Peu importe son état Et euh, tant qu'il y a des gens pour le faire jouer Et pour jouer à ce jeu Je pense qu'un jeu de rôle ça meurt pas euh, Après au niveau des des rééditions parce que c'est vrai que souvent c'est agréable quand même d'avoir une réédition que, que ce soit beaucoup retravaillé pour le bien ou pour le moins bien ou simplement bah, ça le rafraîchit, ça le remue un petit peu à l'ambiance du jour avec des, des beaux livres comme on fait maintenant et bah, et bah c'est un peu comme le cinéma, les remakes en fait ils viennent avant même que, que j'ai l'impression d'en avoir besoin il euh, y a beaucoup beaucoup de jeux très sympas euh, que, dont j'aimais bien les anciennes versions qui ont été euh, euh, réadapter euh, bah voilà, avant que j'ai l'impression ou le sentiment euh, euh, qui, qui mériterait de réapparaître. Donc pour moi il n'y a, a pas de, de jeu mort d'une et de deuxième il bah, n'y a pas spécialement de jeux qui ont besoin euh, d'être réédités étant donné que bah, ceux qui pourraient en avoir besoin souvent le sont. Donc dans les jeux que je connais, que j'ai pratiqués, je n'en vois pas. Après, petite note quand même pour un jeu de rôle amateur cette fois. Euh, C'était un jeu de rôle sur FF7 que j'ai trouvé sur internet. Euh, L'auteur dont j'ai plus de nom, désolé, euh, avait fait un travail assez conséquent. Il y avait, il y avait quatre livrets, le livret sur l'univers était magnifique, superbe. Mais le système était extrêmement lourd et je pense injouable. Et ce jeu méritait, mériterait et mérite toujours euh, peut-être qu'on qu qu adapte voilà, euh, un système plus simple Qui puisse s'adapter euh, au système d'origine Puisque c'est un jeu vidéo à l'origine Mais FF7 est un univers que, que je chéris énormément euh, Donc peut-être que voilà, certains jeux de rôle amateurs sur des univers Mériteraient une renaissance ou une, une, une adaptation Mais sinon pour moi, voilà, aucun jeu de rôle ne meurt C'était la question numéro 10 de RPG All Day 2017 On se retrouve dès demain pour la prochaine question Ciao les Roles